Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici dans le nord de Tenerife. Vous voyez, il y a de la verdure ici, il y a du soleil. Donc, c'est vraiment un endroit Tenerife où vous trouverez des climats et des. D'abord, un, un climat excellent, mais aussi des paysages tout à fait différents. Ce n'est pas que des plages, donc, on trouve vraiment de tout ici à Tenerife. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé donc hier j'ai reçu euh, l'appel euh, d'une personne, une personne qui m'a téléphoné, il était un peu, un peu désespéré et donc il m'a expliqué j'ai suivi une formation euh, de telle personne, bon je ne vais pas citer cette personne mais qui est, qui est quand même euh, connue euh, dans le monde du trading francophone et qui vend des formations, c'est quelqu'un d'assez jeune euh, et il me dit voilà j'avais trois positions sur le, sur le Dow Jones et le marché s'est retourné et une des positions avait un stop loss à, à 180 pips et bon, et le marché s'est retourné et j'ai perdu. Donc faites bien attention quand même lorsque vous achetez des formations euh, sur ce qui vous est enseigné, parce que ça m'étonne quand même, euh, soit cette personne n'a pas suivi les recommandations qu'il y avait dans cette formation, soit alors la personne qui enseigne le trading de cette manière-là euh, ferait mieux de changer de, de métier, mais euh, laisser un stop loss sur le Dow Jones à 180 pips euh, sans protéger ses positions, euh, c'est du suicide. Donc si vous avez un capital important, et j'imagine que cette personne a perdu quand même pas mal d'argent hier, donc, c'est quand même assez triste d'entendre ce genre de choses. Alors, euh, il est intéressé par ma formation. Oui, mais c'est un peu tard. Donc, faites très, très attention, quelle que soit la formation que vous suivez. Ne laissez jamais une position avec un stop loss éloigné. Euh, c'est très dangereux. Si, si vous savez, c'est le risque du, du day trading ou du swing trading. Vous quittez votre écran et en, en quelques secondes, le marché peut se retourner et vous avez perdu... Euh, 200 pips quasiment en quelques minutes donc ça peut représenter énormément d'argent c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille plutôt de faire du scalping et faire du scalping ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire du swing trading aussi mais le principe si vous si vous suivez une bonne formation au scalping c'est toujours de, de prendre des positions et de faire en sorte que votre stop loss soit, soit positionné euh, rapidement euh, positif. Donc vous avez un stop win et plus un stop loss. Donc si le marché se retourne, eh bien vous gagnez quand même sur votre position et vous ne perdez pas. Vous ne perdrez jamais 180 pips comme, comme a perdu cette personne-là. C'est assez malheureux d'entendre ce genre de choses. Et euh, dites-vous bien que si vous suivez une formation et qu'on ne vous dit pas de mettre de stop loss, ou de ne pas protéger rapidement votre formation, ben, vous allez prendre d'énormes risques, ce n'est pas une bonne formation, ce n'est pas un bon formateur qui ne vous enseigne pas de protéger vos, vos positions. Regardez les marchés, ça peut arriver tous les jours, un marché qui se retourne de cette manière là, c'est courant. Donc euh, parfois vous avez un gros crack, mais euh, simplement, quotidiennement, euh, vous voyez les marchés qui se retournent, vous pouvez gagner euh, 10 pips, 50 pips ou 100 pips, et puis tout reperdre en quelques minutes. Et si vous ne mettez pas rapidement votre. si vous ne sécurisez pas vos positions, eh bien vous allez perdre. Vous n'allez jamais gagner sur les marchés. Donc il faut toujours, lorsque moi je prends des positions, la méthode que j'enseigne, c'est qu'en quelques secondes, normalement le marché, lorsque vous prenez une position au bon moment, en fonction des signaux que vous donnent les marchés, et le marché vous donne des signaux. Euh, C'est de mettre très rapidement votre stop loss à break-even, donc euh, protéger votre position, et après vous allez gagner euh, quelques pips, parfois le marché se retourne, il va toucher votre stop loss, mais vous serez déjà en gain, euh, donc vous le positionnez de manière à, à perdre au pire zéro, donc, euh, ou, perdre, ou gagner un ou deux pips, mais vous prenez rapidement une partie de vos gains et puis vous laissez courir éventuellement votre position pour un, pour un swing trading, mais ne jamais laisser votre stop loss euh, éloigné. À partir du moment où vous avez un gain de, de 10 pips, eh bien, vous remontez votre stop loss à zéro, par exemple. Donc, faites très, très, très attention. Ne faites pas du trading, surtout si vous êtes débutant, sans mettre un stop loss, parce que vous allez avoir des, des expériences très douloureuses. Vous allez perdre de l'argent si vous faites ça. Donc, faites très attention. Suivez des bonnes formations et choisissez le scalping si vous voulez cherchez des, des, des formations au scalping, vous avez mes formations au scalping, vous avez un lien sous la vidéo, vous avez un lien ici au-dessus également. Inscrivez-vous, ça ne vous coûtera pas cher, mais au moins vous gagnerez de l'argent, vous n'en perdrez pas si vous suivez des formations où on ne vous précise pas euh, qu'il faut mettre rapidement un stop loss. Ne pas mettre de stop loss un jour ou deux, ça va vous jouez des mauvais tours, vous mettez un stop loss éloigné. Ce n'est vraiment pas un bon conseil qu'on qu peut vous donner. Et si des formateurs euh, vous enseignent ça, eh bien, dites-vous rapidement qu'il euh, ne faut pas suivre ces conseils. Euh, C'est vraiment, vraiment malheureux. Et l'expérience de, de ce monsieur qui m'a appelé hier, bon, il m'a dit qu'il allait réfléchir à tout ça euh, calmement, mais... Il n'y a pas beaucoup à réfléchir, hein. si vous, si vous n'avez pas une méthode qui vous, met, qui vous permet de sécuriser rapidement euh, vos positions, eh ce n'est pas une bonne méthode, vous n'allez euh, jamais gagner euh, de l'argent sur le marché de cette manière-là. Vous pouvez en gagner euh, pendant un jour ou deux, mais euh, il est clair qu'à un moment donné, ça va, euh, vous allez perdre tous vos gains, vous allez peut-être faire exploser votre, votre compte et vous n'aurez plus d'argent pour trader. Donc si on vous enseigne une méthode où vous ne devez pas sécuriser immédiatement vos positions, ce n'est pas une bonne méthode. Voilà, j'espère que mon conseil vous sera, vous sera utile. Donc euh, toujours mettre un stop-loss, toujours sécuriser votre position. Et euh, je peux vous assurer que c'est la seule méthode efficace pour avoir des, des bons résultats en trading. Voilà, je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous assure que je vous donnerai encore des bons conseils euh, plutôt que, que de suivre euh, des formations qui, qui ne vous font pas euh, sécuriser vos positions comme ça. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.